Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens de sortir un nouveau cours Je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un runfit avec un front 4. Le lien vers le cours est dans la bio et moi je te souhaite bonne vidéo. Et euh, on va tout de suite attaquer avec le, le, le sujet du jour euh, qui est euh, du coup défendre la course grâce au runfit. Euh, si vous avez des questions du coup n'hésitez pas. Euh, oh, je, je vois qu'il y a plein de commentaires. Alexandre Roger, ce professionnaliste, bravo, merci beaucoup Alexandre. Euh, Benoît, trop bien, ouais, je suis content que ça vous plaise Ça a l'air top, bravo, merci Toine Feld, je, je te connais pas, j'espère que c'est cool euh, Thierry Bord Coach Moon, très bien, très bon, merci, c'est cool Faudra travailler la présentation, c'est un peu triste Ah, je pense que tu parles de mon... Ah, du site internet, ouais, bah en fait c'est... C'est sobre, mais au moins c'est efficace euh, Pas mal Charles, merci Coach Samu Bon, je suis content de vous avoir les gars Ça, ça me fait vraiment plaisir euh, du coup euh, défendre la course grâce au runfit parce que c'est pour ça que vous êtes là ce soir à la base euh, du coup on va faire un gros point lexique, vous êtes beaucoup à me demander le lexique, euh, qu qu'est-ce qu que tel mot veut dire, qu'est-ce que c'est, etc donc du coup on va beaucoup parler de lexique dans un premier temps dans ce live et euh, du coup on va commencer par définir ce qu'est le runfit donc généralement on parle de coverage pour la passe le coverage nous sert à défendre la passe. Cover 1, cover 2, cover 3, c'est de quelle manière est-ce qu'on va défendre la passe. Le run fit, en fait, c'est de quelle manière est-ce qu'on va défendre la course. Et en fait, du coup, comme les coverages, il y a plusieurs manières de faire un, enfin, de, de de défendre la course. Donc, il y, y a plusieurs manières de run fit. Euh, comme il y a plusieurs manières de couvrir, donc le run fit, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on va jouer la course. Ok. Euh, du coup, pour qu'on parle un peu de lexique. On va, on va commencer euh, à, par parler de deux choses qui sont importantes. C'est le play side et le back side. Play side, c'est le côté où va la course. Et back side, c'est le côté opposé au play side. D'accord Ça, c'est vraiment deux mots qu'on va utiliser euh, aujourd'hui. Ensuite, du coup, je tiens à faire un rappel sur la différence entre contain et force. Euh, parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Le contain ne concerne pas la course. Euh, le contain, c'est une technique de pass rush, entre guillemets. Euh, c'est quelque chose qu'on fait sur la passe, ça consiste à maintenir le quarterback dans la poche ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait contre la course okay c'est très différent d'être force player quand on est force player notre job c'est de maintenir le jeu à l'intérieur du coup de jamais se faire croiser par le porteur de balle okay de toujours maintenir sa tête à l'extérieur du jeu ça c'est du coup le contain. Euh, la force pardon. et c'est très différent du contain Donc, comme je vous disais le contain ça, un, ça consiste à garder le quarterback dans la poche sur un jeu de passe, c'est deux choses qui sont très différentes. Donc je n'utiliserai pas le mot « contain », j'utiliserai probablement le mot « force ». Et du coup, il faudra arrêter de faire cette erreur, à mon sens, pour la simple et bonne raison que ça induit pas mal de gens en erreur, et surtout les nouveaux joueurs, donc autant, euh, autant commencer rapidement avec les nouveaux joueurs euh, à, à leur inculquer du, du coup du vocabulaire qui est juste. Ensuite, du coup, dans le lexique du runfit, on va parler de « single gap », de « two gap », de « flow », donc « hard, fast » et « counter flow » de techniques, de techniques d'alignement, de gap et de certaines responsabilités du coup, comme QB et Bootlegs que je vais vous décrire juste là. Donc euh, ça c'est tout ce qu'on va voir ensemble euh, aujourd'hui et je vais vous donner le vocabulaire au fur et à mesure. Donc on va d'abord parler de techniques d'alignement pour vos D-line. Euh, alors vous marquez du coup euh, c'est dessiné parce qu'en fait de, depuis que j'ai l'iPad j'apprécie beaucoup faire mes, mes gribouillis et mes schémas sur l'iPad et du coup je me sers de l'iPad pour ça donc on va, on va simplement parler euh, des techniques d'alignement rapidement parce que je vais sûrement probablement beaucoup en parler dans ce live. Donc ici on a un centre, en, donc ça c'est les joueurs offensifs, on a un centre qui est là en carré, ça c'est un guard, ça c'est un tackle et ça c'est un tight end. Du coup en fait chacun de ces joueurs crée un espace, la plupart d'entre vous le sait, entre chaque joueur il y a un espace, un gap A, un gap B, un gap C, un gap D. Moi je mets généralement euh, les gaps en, en majuscule les gaps A côté fort et en minuscule les gaps, euh, les gaps côté faible. Euh, mais ça, c'est ma manière de faire ou c'est pas du tout une obligation. Ensuite, chacun, chacun de ces joueurs va avoir un numéro. Donc le centre, c'est 0, le guard, c'est 2, le tag, c'est 4 et le tight end, c'est 6. Dans ma nomenclature, hein, je sais qu'il y a des variantes, mais c'est de la nomenclature que j'utilise moi. Du coup, ça, ça, ça nous sert à quoi ça, ça Ça nous sert à dire que si on aligne un D-line sur, le, sur, sur la, la loss, la ligne de scrimmage, en face euh, des, des O-line, on va pouvoir mettre ce, ce D-line d'une certaine manière et du coup d'une manière bien précise. Quand on est en tech 0, en tech 2, en tech 4 ou en tech 6, donc en tech pair, c'est qu'on est en face, donc mon casque est dans le casque du joueur, on est head to head, ça c'est vraiment important de le comprendre. Ensuite on va avoir les techniques impaires qui sont des techniques où on est sur l'épaule les extérieure du joueur, d'accord Donc on va avoir tech 1, tech 3, tech 5, tech 9, on va être à l'extérieur, donc du coup du centre tech 1, à l'extérieur du guard tech 3, à l'extérieur du tac tech 5, à l'extérieur du, du tight end tech 9, ok et ensuite, inversement, on va avoir les techniques euh, intérieures. Du coup, que moi, je nomme 2i quand on est sur l'épaule du guard, que je nomme 4i quand on est sur l'épaule du, euh, du tackle, et que je note tech 7 quand on est sur le, euh, le tight end. D'accord euh, ça, ça, ça, ça, ça a son importance, et ça a une importance qui est très importante. On verra ça dans la fin du live. Euh, une tech 1 n'est pas une tech 2i, même si les deux jouent le A gap, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment important de comprendre ça. N'hésitez pas s'il y a des questions, du coup, dans le chat. Euh, C'est important. Que, que je puisse du coup répondre à vos questions s'il y en a ensuite on va, on va différencier trois types de flow donc le, le flow c'est le type de course euh, montré par le running back si on peut dire ça comme ça ok on va avoir un, ce qu'on appelle un hard flow du coup qui va être une course par exemple une course au centre va être un hard flow c'est à dire qu'on va descendre très très vite dans la boîte ok on va attaquer très très fort dans les gaps c'est ce qu'on appelle un hard flow on va avoir un fast flow, ce qui va être plutôt tous les jeux extérieurs, style outside zone, euh, euh, mince, du coup j'ai perdu le mot, euh, sur un pistol, quand on attaque l'extérieur, enfin bref, vous avez compris quand on attaque les, les, les jeux de course à l'extérieur, les jeux qui attaquent les jeux de course à l'extérieur avec de la vitesse, donc un fast flow, parce que généralement quand on attaque l'extérieur, on met de la vitesse, ok, or qu'un hard flow on met de la puissance. Ensuite on va voir ce qu'est counter flow, ça va être du coup tout ce qui, tout quand le Running Back va nous montrer une direction et qu'ensuite il va cut back à l'opposé de la direction dans laquelle il va donc cut back c'est ce terme du coup qui désigne le fait d'avoir de, de, pris un angle et de décider de prendre un autre angle on appelle ça un cut back. ok euh, du coup on va avoir attendez je reviens sur, euh, sur quest ce qu'on avait donc là on a vu les techniques, on a vu hard flow, fast flow counter, ok, single gap c'est un terme qu'on utilise pour dire que le run fit est single gap donc ça on reviendra dessus plus tard c'est à dire que du coup chaque joueur va avoir un gap d'assigné, two gap ou du coup, flow fit, les deux fonctionnent. To gap ou flow fit, ça veut dire que du coup, on va, on, on va avoir deux gaps d'assigner Et ensuite, du coup, on va avoir tout ce qui va être euh, les responsabilités. Donc du coup, le, on peut dire le fait de jouer QB, ça veut dire que ma responsabilité, c'est QB sur le jeu d'options, par exemple. Ou bootleg. Bootleg, ça veut dire que du coup, j'ai la responsabilité de la bootleg. Si, si le QB part en bootleg après une fin de remise, okay, on a un joueur qui va être bootleg. Bootleg player, voilà. Euh... Alors Alexandre qui demande pourquoi passe ici si. et du coup Benoît répond car le Tyden est un joueur particulier ouais c'est une bonne réponse en fait pour te répondre honnêtement Alexandre j'en ai aucune putain d'idée euh, je t'avoue que c'est une terminologie que j'ai reprise moi j'ai rien inventé tu vois après c'est la terminologie avec laquelle j'ai apprise et c'est la terminologie avec laquelle je suis à l'aise et je et me suis posé cette question des joueurs me l'ont posé et c'est une des rares questions où il faut répondre ben parce que c'est comme ça en fait et euh, ça me fait un peu ça m'embête un peu mais pour être honnête pas j'ai pas la réponse Ensuite, du coup, on va, ça va être important pour nous dans, quand on parle de run fit, de comprendre le, le, le vocabulaire et euh, le, le, ce que peut faire l'offense en fait. Du coup, on va parler de jeux d'options. Donc, un jeu d'options, c'est quand, quand, euh, quand le jeu de course permet au quarterback de donner la balle au running back ou de garder la balle. Okay on, on distingue deux types de jeux d'options la speed et la read option. Il y a beaucoup d'autres jeux d'options, mais c'est les deux, les deux plus grands qu'on connaît. On va voir ce qu'est power counter, cutback, je vous ai expliqué, lead. Euh, le mesh c'est la transmission de balles, donc je vais vous expliquer ça avec des schémas ensuite on, a les, on va avoir les types de blocs, donc un base block et un down block je vais revenir là dessus aussi, et on va avoir tout ce qui est concept de bounce donc là pour tout ça, pour tous ces mots là j'ai des schémas qui sont dessinés, ça sera plus simple pour vous montrer euh... hello tout le monde, à l'arrache mais je suis là, <rire> salut Greg euh, benoît il me semble que c'est dans le cadre des wings que le nom est comme ça Pff, je saurais pas te répondre, si quelqu'un a la réponse je suis preneur donc du coup dans ma terminologie le mesh, c'est le moment où le QB va remettre la balle au running back ou décider de la garder. Ça, c'est le mesh. C'est ce moment exact où le QB est à côté du run et c'est ce moment exact où il y a possibilité de transmission de balle. Ça, c'est le mesh. C'est ce que j'appelle le mesh. Okay du coup, on va avoir deux types de jeux là, qui sont présentés sur cet écran. Euh, à gauche, on a un power. Un power quand, pour moi, un power, c'est quand il y a un joueur qui décroche. D'accord ça peut être un tackle, ça peut être le centre, ça peut être le guard. Et on va préciser entre parenthèses qui c'est. Okay Donc là, c'est un power entre parenthèses G parce que c'est le guard. Okay par exemple, ça peut être ça. Ensuite, on a un counter. Pour moi, un counter, c'est quand il y a deux joueurs qui décrochent. Donc là, on a un counter guard tackle, par exemple. Okay euh, ensuite, du coup, la bootleg, c'est ça. C'est ce que je vous disais, c'est quand le QB va, va remettre la balle au running back ou ne pas la remettre et va continuer en bootleg donc du coup vous savez c'est ces mouvements qu'on voit beaucoup en NFL là qui sont très euh, old school maintenant et très Brady style euh, mais dans l'idée c'est ça là on a un lead block un lead block c'est quand il y a un fullback ok avec ce fullback descend dans un gap pour créer un gap supplémentaire derrière la haut-line. parce que ce, faut pas oublier que ce joueur est un gap il crée un gap à gauche de son épaule et à droite de son épaule donc en fait il crée un nouveau joueur ici ce qui fait qu'on a un gap là Okay, entre le guard là et un, garde là, un gap là entre le centre là okay. donc ce joueur crée un gap en plus et c'est très important de le prendre en compte donc là on a ce qu'on appelle un lead block évidemment on peut avoir counter, power avec un fullback hein. là moi mis, euh, je, je vous montre euh, de manière succincte pour que ce soit simple pour les gens qui, à, qui, à qui il manquerait des bases de football l'idée c'est ça c'est on m'a beaucoup dit qu'il euh, fallait que je fasse attention à, à parler un peu plus des bases j'espère que ça va pour l'instant que vous me suivez s'il y a des questions n'hésitez pas Ensuite, du coup, on va, ce on appelle le, on va appeler le « play side okay, ». Donc, le « play side », c'est le côté où va le jeu. Donc là, par exemple, sur ce jeu ici, on a un « play side » à gauche. Et du coup, en fait, on va distinguer deux types de blocs. Attention, je ne je rentre, je rentre pas dans la technique offensive. Je dis juste du coup ce qu'on qu distingue, nous, en défense. D'accord Donc, la première chose qu'on va distinguer, c'est le « base block ». Et la deuxième chose qu'on va distinguer, c'est le « down block ». Le « base block », c'est un bloc « play side » et le « down block, block », c'est un bloc « back side ». D'accord Ça, c'est très important dans la terminologie qu'on va utiliser ce soir pour, euh, pour discuter ensemble. Euh, du coup, ça c'est une speed option, ici à gauche, donc on voit qu'on va avoir un décrochement du, euh, du running back et du QB du même côté, et en fait du coup en fonction de ce que va faire le DN, le QB va remettre la balle au running back ou la garder, ça c'est une speed option. Ok euh, Ensuite le principe de cutback et de bounce, donc si on est play side à droite comme sur ce jeu, play side à droite comme sur ce jeu, cut back ça voudrait dire qu'on va dans le sens opposé du flow initial. Donc là, là c'est un, un fast flow okay à droite pour la défense, donc à gauche pour le running back. Et là on aurait cut back du coup à droite pour le run. Okay fast flow à gauche, cut back à droite. On cut back, c'est-à-dire que du coup on prend un, un hard step, boum, on va bloquer et cut back. Euh, cut back c'est quelque chose qu'on aime avoir en défense. Autant que « bounce », bounce, ça veut dire que du coup, le, le gap initial qui est attaqué va être fermé et le jeu va « bounce » à l'extérieur du jeu, ce qui est encore quelque chose que nous, on souhaite avoir. Parce que ce qu'on veut, c'est enlever de la verticalité. Vous allez voir, je vais parler de ça juste après. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Un nouvel article toutes les semaines, un nouveau cours tous les mois et surtout une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt